Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Malgré ces circonstances un peu compliquées, hein, c'est qu'on puisse dire. Euh, Au départ, je voulais vous faire une vidéo sur mes vacances qui ont été assez euh, space, spéciales, quoique agréables, hein, parce que j'ai appris plein de choses et euh, ça m'a conforté un peu dans mon idée. Et puis euh, au final, je me suis dit, euh, ça servirait à quoi il y a beaucoup d'autres choses plus importantes en ce moment, mais j'ai quand même vous faire un petit, un petit topo parce que j'ai trouvé ça très trouvé ça hallucinant quoi. C'est tout, hein. c'est comme tout ce qui se passe en ce moment, hein. c'est complètement hallucinant et complètement aberrant et, et euh, c'est difficile de, de ne pas voir que quelque chose ne tourne pas rond. Hein. enfin. Alors, je suis partie pendant une petite semaine et dans un camping, c'était génial. C'est un vrai, vrai, vrai bol d'air. Il n'y avait pas euh, rien, c'était euh, top. En tout cas, dans la journée. Dans la journée, euh, les gens qui étaient au camping, euh, on était. Euh, à la piscine, tout le monde se parlait, euh, on s'asseyait, copains, on se parlait, tout était, tout, tout était normal, tout allait très bien. Par contre, euh, le soir, quand il y avait euh, des, euh, des animations, euh, genre qu'il fallait euh, rester assis, euh, bah il fallait euh, voilà. Donc moi, euh, bah, euh, mes soirées commençaient très tôt, en fait, euh, pop, Finalement, ça n'a pas changé grand-chose, parce que mes soirées ici commencent, enfin, mes nuits ici commencent vers 9h30, vu que je tiens pas plus longtemps que 9h30 en général. Ben là-bas, c'était pareil, voilà, je, je, je regardais, je faisais des choses qui m'intéressaient, je regardais des, des programmes qui me plaisaient, je me changeais les idées, je lisais, euh, bref, Voilà. Pareil, on a été du côté... Alors, Je ne sais pas si vous avez entendu parler, on en, parle, on en a parlé à la télé, on a été visiter le château du facteur cheval. Et très très marrant. C'est vraiment... La limite entre le génie et la folie était vraiment, euh, est vraiment très très très fine. Et euh, on se demande si parfois euh, c'était le génie ou si parfois il ne basculait pas dans la folie. Quoi qu'il en soit, c'est admirable à voir et je pense que ça vaut le coup d'œil. Donc on y est allé. Et euh, donc, euh, ben, euh, à l'accueil, il euh, fallait. Ouais, euh, donc euh, moi je me suis garnie de... Mon... Avec un, un mot dessus, forcément, hein, vu que je ne pouvais pas passer à côté et que je ne voulais pas, euh, ben je voulais le visiter, moi, ce château. Après, après tout, mince, c'est euh, alors, euh, je suis allée en vacances pour profiter de ma famille. Ma famille a été voir ce château, je voulais y aller aussi. Je ne supporte pas, mais euh, le temps de dire bonjour et, et je m'en vais, ben, je l'ai mis. Avec un petit message, forcément, ouais, un petit message. Donc, euh, ce qui est marrant, c'est que bah, les gens, quand ils voyaient le, le message, ils rigolaient parce que, bon, bah, voilà. Hein. Et euh, en ressortant de, du château, donc, du facteur cheval, euh, j'ai croisé euh, un monsieur avec son enfant qui me disait... Euh, et il me dit euh, « Mais le château, c'est par là dans la rue ?» Et euh, moi, je lui ai dit, <rire> ça me fait rire parce que je repense à sa réaction et franchement, je l'ai trouvé top. Euh, je lui ai dit euh, « Oui, c'est dans la rue, suivez les, les masques. <rire> » Alors lui, il a rigolé, forcément. il m'a dit « Ah oh, bah oui, tiens, genre j'aurais dû y penser, sérieux. » Voilà, donc euh, des petites anecdotes comme ça qui sont euh, relativement cool. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait encore On a été, ah, on a été euh, au safari, ouais, les animaux euh, euh, au safari, euh, enfin, il y a un safari qui est près, c'est le safari de Baume. et euh, donc c'est un parc animalier en fait, où euh, vous avez une partie que vous faites en voiture et une partie que vous faites à pied. Alors la partir euh, qu'on fait en voiture, pas de problème. Hein, chacun dans sa voiture, on ferme les vitres et puis euh, bah, histoire il sort qu'il n'y ait pas un ours qui vient de vous dire bonjour quand même. On y a échappé à l'ours, on l'a pas vu, c'était caché, on a dû lui faire peur, euh, il a pris la tangente, je ne sais pas. Et puis après on a fait le côté euh, à pied. Bon, le côté à pied. Je, je voudrais savoir, je voudrais savoir, enfin si, si, si, si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Hein. Vous savez, comme d'habitude, hein, vous... Vous me la mettez en dessous, hein, vous me vous vous contactez, vous faites comme vous voulez, vous savez, vous avez toutes mes références. Alors, je voudrais savoir, moi, je me posais la question, à savoir, à quoi servait euh, le... Euh, dans un parc animalier J'ai pas bien compris. Vu qu'on est en plein air, j'ai pas très bien compris. Non. Euh, bon, il y avait les trois quarts des gens qui n'en portaient pas. Hein. Non, pas, ils n'en portaient pas ont... Surtout qu'il faisait une chaleur de dingue. Euh, non, bah, bah, non, non, non, non. Ah, par contre, quand il y avait, euh, genre, euh, enfin, quand on devait aller voir euh, les, les chauves-souris qui étaient euh, dans un enclos ou d'autres animaux, comme euh, certains animaux un peu euh, qui ont besoin d'être dans un, dans un enclos et que cet enclos se trouve dans un espace euh, fermé, il fallait... Mmh. Alors déjà, vous avez du mal à respirer dans, dans, dans cet enclos, parce qu'il fait une chaleur. Déjà qu'à l'extérieur, il faisait chaud. Donc dedans, il faisait encore plus chaud. Et en plus, bah, on ne pouvait pas respirer. C'était génial. Donc moi, je ne suis pas allée. Non, bah, non. Bah, j'ai attendu dehors. On a profité, j'ai attendu dehors. Voilà. Euh... Ce que je trouve hallucinant, c'est que... Enfin, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je trouve qu'on a... On a un virus qui est très très, très très très très très très malin. Il est malin ce virus, mais il est malin. Ouais ouais. Et, et d'ailleurs, faut que je fasse gaffe hein, parce que là, je suis debout, hein, donc euh, il, il pourrait venir. Hein, je suis debout, c'est ouais. Je suis pas dans un espace clos, ouais, mais quand même, hein, je suis debout, c'est pas bon. Hein, je devrais peut-être porter. Euh, on ne sait jamais. Hein. Bah oui, parce que quand on est assis, on ne craint pas. Mm. Il vient pas quand on est assis. Il vient que quand on est debout. Ouais. Et puis, euh, il vient aussi à certaines heures, ah, pas toutes, non, pas toutes, pas toutes. Euh, il a des heures pour venir et des heures pour partir, ouais. Et puis, euh, si vous allez dans un restaurant, euh, le temps d'aller de l'entrée jusqu'à votre table, ah, il est agressif, hein, ouais, ouais, non, il faut, faut porter, euh, parce qu'il est agressif, hein. non, non, attention, hein. Une fois que vous êtes assis, c'est bon, vous êtes tranquille. Ah ouais. Oui, dites salut <rire> Je suis assise, c'est vraiment. <rire> Je vous dis, c'est comme au camping à la piscine. Hein. Tout le monde était là, en train de se toucher, en train de tiens, vas-y, vas Et puis euh, le soir, quand on voulait assister à une reproduction, à un concert, à un truc comme ça, euh... voilà. Alors, faut qu'on m'explique. Faut il faut qu'on m'explique ce qui s'est passé entre la journée où tout le monde était ensemble où tout le monde pataugeait allègrement, où tout le monde dans la, dans la piscine, on était tous là les uns contre les autres à patauger avec les enfants, les machins les trucs, et que le soir boum je ne comprends pas, je ne sais pas je ne sais, sais pas mais pour cette deuxième partie non <rire> okay. Je, je rigole, je ne peux pas faire autrement. Au départ, je ne suis pas partie pour faire ça, mais là, ça me... Il, il fallait, il fallait. Ça fait un moment, il fallait. Il fallait. Je ne sais pas, si vous comprenez les incohérences qui se passe en ce moment, moi, je veux bien que vous me les expliquiez, parce que moi je ne les comprends pas. Ah, je ne les comprends pas, moi, je suis complètement... Je suis complètement... Euh... J'ai complètement dé... décollé, j'ai... <rire> non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus. Et là, euh, je m'adresse à certaines personnes. Euh, je ne comprends pas non plus euh, les gens qui ne savent pas dire non. Alors, euh, on nous fait des vidéos en disant, euh, « Oui, je ne comprends pas, je n'ai pas le droit de faire ci, je n'ai pas le droit de faire ça, euh, et euh, je n'ai pas le droit d'embrasser mon fils avant d'aller à l'école, et je n'ai pas le droit... De... » Mais d'où vous n'avez pas le droit D'où vous n'avez pas le droit Vous, vous autorisez le droit de ne pas avoir le droit. Parce que moi, le premier hein, qui m'interdit de faire une bise à mon fils, même si c'est devant l'école, et même si je ne porte pas... Euh, il va m'entendre. Ah, il va m'entendre. Mon fils, c'est mon fils. L'autorité parentale, c'est moi qui l'ai. C'est pas eux, c'est moi qui l ai l'autorité parentale sur mon fils. Donc si j'ai envie de faire un, un bisou à mon fils, ou si mon fils a envie de me faire un bisou, on le fera. Si on a envie de se faire un gros câlin devant l'école, on le fera. Et il est hors de question que quelqu'un vienne me dire « Vous n'avez pas le droit ?»« D'où j'ai pas le droit ?»« Qui m'empêche d'embrasser mon fils ?» non, vous, vous rigolez Vous rigolez non, mais Arrêtez quoi vous vous mettez dans des, dans, dans des paniques qui n'ont pas lieu d'être. C'est marrant parce que je, je, je reprends exactement ce que m'a dit mon mari l'autre fois. Il m'a dit, parce que moi je ne voulais pas, hein, comme euh, si vous voyez les pré vidéos précédentes, je ne voulais pas du tout mettre mon fils à l'école. Hein, je voulais pas. Bon. Les circonstances ont fait que je n'ai pas eu le choix. pas eu le choix. Voilà. Euh, donc bah, mon fils était à l'école. Et c'est vrai que le premier jour, j'étais vraiment très très très mal à l'aise. C'est euh, son papa qui a fait la rentrée parce que j'étais très très mal à l'aise. Et puis au final, je me suis dit, mais qui suis-je Est-ce que je ne suis pas la mère Est-ce que ce n'est pas moi qui ai l'autorité parentale C'est pas l'État Ce n'est pas l'école Pas eux, non Ils sont juste là pour leur enseigner. et, et, et Enseigner bon, euh, On va dire, pour survoler certains... certains euh, Certains acquis, certains, je ne sais pas, parce que c'est vraiment survol, hein, et pour les faire passer vite fait euh, au collège. Alors, on avait convenu que de toute façon, si euh, à la rentrée scolaire, euh, les enfants devaient porter. Euh, ils n'iraient pas. C'était clair, net et précis, ils n'iraient pas. Bon, heureusement, euh, ici, on est quand même relativement bien. Euh, Merci Monsieur le maire, au passage, si vous regardez cette vidéo. Il euh, n'y a pas de distanciation sociale entre les élèves, euh, en tout cas les, les, euh, les primaires. Bon, y a juste, euh, ils ont juste besoin de se laver les mains et se les désinfecter. Bon, à la limite, se laver les mains, c'est pas... quand ils rentrent en classe. À la limite, se laver les mains, c'est pas grave, hein, parce qu'ils le font aussi à la maison. Hein, et puis, euh, ça fait partie de l'hygiène. Hein, donc, euh, se laver les mains, c'est pas bien... Euh... Bon, ils rajoutent une goutte de gel, ouais, d'accord, mais bon, c'est pas la morale. c'est pas... Moi, ce qui me dérange le plus, c'est de savoir ce qu'ils qu font à l'intérieur, et, euh, et je veille, et je veille. J'ai veillé euh, en 2018, et j'ai veillé euh, en 2019, parce que je me suis déplacée à l'école, et je veillerai cette année. La rentrée, s'est faite, il est hors de question il est hors de question que je me mette la rate à l'envers, comme diraient certains, pour obéir à des lois, enfin à des décrets, à des décrets, ce n'est même pas des lois, parce que les lois, elles sont obsolètes, hein, là, parce que j'ai compris, hein, parce que les décrets maintenant ont remplacé les lois, voilà. Maintenant, on préfère obéir à un décret qu'à une loi, donc euh, c'est complètement absurde. Moi, comme je ne fais pas de politique, et je m'en tiens à ce que me dit mon cœur. Et mon cœur me dit, personne ne t'oblige à accepter ce qu'on t'impose. Et on m'impose, mais c'est à moi de dire non. Je n'en veux pas de mon truc. C'est quoi euh, Ben non, je veux pas. Donc moi, je fais comme je l'entends. Si j'ai envie d'embrasser mon fils, j'embrasserai mon fils. Après, s'il y a des endroits où on nous impose la musolière. On n'a qu'à pas y aller. On contourne. On va là où elle n'est pas imposée. Et puis j'attends aussi de voir, euh, parce que j'ai vu qu'à des endroits sur Nice, hein, bon, je ne suis pas loin de Nice, hein, mais je ne suis pas partie de Nice, heureusement. À des endroits sur Nice, euh, <rire> M. eu, il a eu la très bonne idée de... de obligé euh, donc à porter le masque euh, sur certaines rues. Ça aussi, c'est complètement. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, on est obligé de porter le masque sur certaines rues et pas sur d'autres. C'est-à-dire que nous avons un virus qui va être très contaminant sur certaines rues et la rue d'à côté, il ne sera pas. Voire même de trottoirs. Voire même de trottoirs. Il y a des trottoirs où vous pouvez des trottoirs où vous ne pouvez pas. Je ne sais pas, il, il doit choisir, il, doit, il, il, il est open bar, il, il choisit, il choisit. Voilà. Donc euh, notre mère. Enfin notre mère, non, pas le mien, non, non, je ne veux pas. De ça, je voudrais pas. Hein, bon, oh, et puis c'est pas le mien. Hein. Donc le maire a décidé que. Bah, oui, le masque dans les voitures. Voilà. Si on n'a pas la fenêtre fermée. Le masque dans les voitures avec les fenêtres ouvertes. Et moi, je voudrais savoir à quoi ça sert. Quel est l'objectif le... euh, Parce que le virus, il va venir vous contaminer dans votre voiture. Bien sûr. Ah. Par contre, euh, si le si virus il y a, parce que le virus, il y a longtemps qu'il qu qu qu s'éclate, hein. mais si virus il y euh, c'est sur le masque que vous le portez. Hein. Ce n'est pas la voiture hein, qui le porte. Hein. Elle ne le transporte pas. Non, non, c'est le masque qui transporte. Et donc du coup, pour le coup, si virus il y a, eh ben, vous contaminez votre voiture Et ouais, c'est génial Alors, primo, vous contaminez votre voiture Secondo, vous contaminez les gens qui sont avec vous Tertio, vous vous rendez malade parce que vous respirez votre air Voilà Et donc vous êtes dans votre voiture, c'est-à-dire en, un endroit qui vous privé, qui vous appartient, que personne n'a le droit de venir, parce que c'est un endroit privé, c'est comme votre maison, c'est privé, on n'a pas le droit de venir vous emmerder chez vous. Voilà, la voiture c'est pareil, on n'a pas le droit de venir vous inquiquiner chez vous. Donc, euh, bah, ceux qui portent le masque dans la voiture, c'est ridicule, mais c'est complètement ridicule. de vous porter le masque dans la voiture Et vous avez peur de quoi vous allez contaminer la voiture, vous allez contaminer les passagers, vous allez vous contaminer, recontaminer encore et encore et encore. Et après vous allez dire, ah oh mais c'est pour éviter la deuxième vague. Mais mes chéris, la deuxième vague, c'est ça, c'est ça la deuxième vague. Parce que vous avez passé tout l'été, tout l'été, avec un masque sur le nez, à respirer vos cochonneries, à respirer votre CO2. Ah, respirer et tout ce que vous me faites, les champignons, les microbes, les bactéries, j'en passe, c'est des meilleurs. Elle est là la deuxième vague. Ben oui, parce que je, je suis en contact, j'ai des amis qui sont en contact avec des infirmiers et tout, et qui voient. et des médecins, des médecins, et qui voient arriver des, des personnes qui ont des problèmes suite ben, à, à, à, à ce.. Voilà. Hein, euh, et euh, qui retrouvent avec des problèmes respiratoires, inflammatoires, respiratoires, etc. Bien sûr, pendant trois mois en pleine chaleur, ils étaient là avec des machins qui les empêchaient de respirer. Comment voulez-vous ne pas tomber malade Comment voulez-vous Eh oui Dernière minute, il est 12h35. Je viens d'avoir des informations concernant la ville de Nice et Monsieur Estrosi. Il semblerait que pour le coup, comme les gens ont dû se poser pas mal de questions, et à partir d'aujourd'hui, les gens sur Nice sont obligés de porter un masque dès qu'ils sortent dehors. Première chose. Deuxième chose, si vous vous promenez sur la prom. Vous devez porter un masque. Si vous allez sur la plage, vous n'avez pas besoin de porter de masque. C'est bien, parce que les distanciations sociales sur la plage, elles sont où Autant vous pouvez en avoir en vous promenant sur la prom, autant sur la plage, surtout à Nice, on est tous bien les uns sur les autres, etc. etc. Ah ouais, mais oh, j'oubliais, c'est vrai la plage de Nice est désinfectée, ouais, avec de l'eau de mer et de l'eau oxygénée et quelques petits trucs. Donc forcément, ceci expliquant cela, voilà. Hein euh, Merci M. Estrosi. Bon, blague à part, je voudrais demander, et là je suis sérieuse, je veux demander à M. Estrosi, ainsi qu'à tous les maires, les préfets, le gouvernement, de faire ce qu'ils nous imposent, c'est-à-dire de porter un masque à chaque fois qu'ils se déplacent quelque part, de porter un masque quand ils sont en conférence, de porter un masque quand ils sont en réunion, et c'est valable pour le gouvernement, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je leur précise, de nous montrer l'exemple. Je demande, puisque les EHPAD n'ont pas le droit d'avoir du climat, qui n'ont pas le droit d'avoir de ventilateurs. Je demande à ce que quand les maires, les préfets, le gouvernement aillent dans un plateau télé, qu'ils parlent avec un masque, qu'ils coupent toutes les ventilations, qu'ils coupent toutes les clims. C'est valable aussi pour les journalistes et tous les autres. Si nous, si les, enfin nous, personnellement, on n'est pas embêtés, mais si, dans les EHPAD, on leur interdit d'avoir la clim, je ne vois pas pourquoi dans les plateaux télé, on aurait le droit d'avoir la clim. On aurait le droit de ne pas porter de masque. Après tout, je ne vois pas quelle est la différence entre eux et nous. Donc, je lance une demande, je lance voire même une pétition à ce que tous ceux qui nous gouvernent, que ce soit du bas de l'échelle, du maire, jusqu'au gouvernement, appliquent les consignes qu'ils nous demandent. Parce que pour ce que j'en ai vu à la télé, ils sont loin, très loin d'appliquer les consignes qu'ils nous demandent d'imposer, nous imposent. Pardon. Ils vont sur les plateaux télé, ils enlèvent leur masque. Ils ont la clim, ils ont tout ce qu'il faut, d'accord Ils vont dans les meetings. Véran, il est même pas capable d'avoir son, de poser, de, de, de faire attention à son masque. Il le pose sur le, sur la table et puis voilà. C'est très bien, sauf que c'est un endroit clos, Monsieur Véran. Vous étiez dans un endroit clos, Monsieur Véran. Donc à partir du moment où vous êtes dans un endroit clos, vous devez porter le masque, même si vous parlez, vous devez porter le masque, hein Parce que à ce moment-là. On n'impose pas le masque à l'école non plus. Vous voulez quoi Qu'on vous écoute C'est bon pour le gouvernement aussi, surtout pour le gouvernement tout entier. Vous voulez qu'on vous écoute Qu'on entende bien tous les mensonges que vous avez à dire hein Et ben, Je vous signale que dans les écoles, c'est vachement plus important parce que les enfants doivent apprendre. Sauf que quand l'enseignante hein, elle porte un masque, allez enseigner quoi que ce soit à un enfant avec un masque. Vous, vous voulez qu'on vous entende. Mais si les enfants, ils n'entendent pas la maîtresse, ce n'est pas grave. De toute façon, ils sont obligés de passer cette classe. Il n'y a plus de redoublement. Donc, ouais, ce n'est pas grave. Hein? Donc, voilà. S'il si faut lancer une pétition, on lancera la pétition. Je demande. Je demande et j'exige que si nous, êtres humains, nous devons porter un masque je demande et j'exige que tous les maires, les préfets, le gouvernement fassent ce qu'ils nous imposent, c'est-à-dire porter un masque en toutes circonstances, dans un endroit clos, couper les clims, couper les ventilateurs. Il n'y a pas de raison qu'eux aient droit et que nous, nos anciens n'aient pas le droit. Je suis désolée. Mais maintenant, ça suffit la mascarade. Il y en a marre. C'est logique. Enfin, je pense. À moins que je me sois plantée quelque part. Je ne sais pas. Je... Il enfin, y a des choses que je comprends. Il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Je ne sais pas. Euh, les professeurs Perron, Raoul et d'autres disent que c'est une aberration. Et euh, bah, certains préfèrent croire euh, le ministre de la Santé qui lui n'est incapable de, de maintenir les gestes barrières au sujet d'un masque. Et pourtant, soi-disant, il est médecin. Donc, euh, bah, Je ne sais pas, mais j'ai pas tout compris. J'ai pas suivi toute l'histoire. J'ai dû louper des épisodes, hein, je crois. Ouais, ouais, ouais. J'ai dû louper des épisodes. Entre la fibro et ma dyslexie, je crois que j'ai loupé des épisodes. Ouais, j'ai loupé. Bon, enfin bon. Voilà, donc euh, cette petite vidéo pour vous faire un petit coucou, pour vous dire que je ne vous ai pas oublié, que j'ai juste pris un peu de temps parce que hum, ben, j'avais besoin de temps. Hein euh, je ne sais pas quand est-ce que j'en referai une autre, je ne sais pas, peut-être quand les choses iront mieux ou peut-être quand les aberrations seront encore plus grandes parce que je suis sûre que ça va être de pire en pire. Oui, moi j'attends le... la... Euh, le rassemblement du 12 septembre, avec impatience, parce que euh, j'ai comme l'impression, hein, je ne sais pas, peut-être que je me trompe complètement, hein, mais je pense qu'aux alentours du 12, hein, hein, euh, il va y avoir comme un serment de vice ouais, ouais, ouais non, il ne faudrait pas trop que le peuple s'en réveille, il ne faudrait pas trop que le peuple se lève, et puis il ne faudrait pas trop que eux se retrouvent euh, en en non plus. Hein, parce que. Ah, remarquez, ils ont un bon ministre. Hein, ils ont un bon ministre de la justice, quand même. Hein, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ils ont un bon ministre de la justice. Donc, bah, de ce côté-là, je pense que. À moi qui tombe Ben, ouais, à moins qui tombe aussi. et oui, là, on rigolerait. et là, on rigolerait. Mais bon, moi, je rigole parce que c'est une pièce de théâtre. Ce qu'on vit, c'est pas possible. Mais... Je vais vous dire un truc. Hein. Je vais vous dire un truc, sérieusement. Il y a eu des pièces de théâtre que j'ai vues qui étaient moins rigolotes que celle là mm -hmm. C'est juste n'importe quoi. <rire> C'est juste n'importe quoi. Alors, bah, écoutez, je vous souhaite euh, une bonne pièce de théâtre à tous. Hein. Surtout, soyez dans l'amour, dans la paix, dans la joie. <rire> dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Ayez confiance. Dieu a prévu. Ayez confiance. Rapprochez-vous de lui. Rapprochez-vous de la lumière. Tenez. Merci. Je vous l'envoie de tout mon cœur. Rapprochez-vous de Dieu, rapprochez-vous de la lumière, rapprochez-vous de l'amour. On s'en est écarté, c'est pour ça qu'on est dans un bordel pareil. On s'en est écarté, il faut se rapprocher des belles choses, des bonnes choses, des choses qui ne sont bonnes pour nous. Et arrêter avec tout ça. C'est même pas la peine d'y prêter attention. Laissez tomber. N'y prêtez pas attention, c'est de la vaste fumisterie. Et si j'osais, je dirais une grosse, grosse, grosse mascarade. Voilà, j'espère que je ne vais pas te spoiler. Ben, hein. bah, si je suis spoiler, je suis spoiler. après tout, bon. Voilà. Euh, donc, je vous souhaite une très bonne journée. Et euh, on est le jeudi 3. On est le jeudi 3 septembre. Et eh ouais et eh ouais Jeudi 3 septembre, il est 11h15. Et je vous souhaite une très bonne journée, quel que soit le jour ou l'heure où vous verrez cette vidéo. Je vous embrasse de tout cœur. Je vous embrasse très fort et surtout gardez la foi gardez la confiance restez observateurs de ce qui se passe ne rentrez pas dans le jeu ne rentrez pas dans le jeu restez à l'extérieur informez ceux qui, euh, qui ont envie d'être informés et les autres laissez tomber ne dépensez pas votre énergie avec des gens qui ne veulent rien entendre rien comprendre, c'est pas la peine vous n'y arriverez pas donc restez, centrés, restez dans la lumière restez vous restez fous. A bientôt les amis, je vous aime de tout mon cœur et je vous envoie tout l'amour du monde, toute la paix et la lumière. À bientôt